On souffre au moment où est-ce qu'on cherche à contrôler la rapidité du changement. Où est-ce que ce que l'on fait comme expérience, on n'aime tellement pas ça qu'on essaie de tout contrôler et on souffre. Constamment en train de souffrir. Tu, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta business, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta perception par rapport à toi-même, tu trouves que tu n'évolues pas rapidement, tu es encore pris dans tes blessures, que ce soit le, le COVID ou quoi que ce soit. Si ça se passe pas comme tu veux, tu cherches à contrôler, tu es dans un pattern de performance, tu incarnes tes souffrances. Ici, maintenant. Mais est-ce que tu es vraiment ça? Est-ce que véritablement tu es tes souffrances? Tu es ton rejet? Tu es ta trahison? Est-ce que véritablement tu es ta maladie? Véritablement, est-ce que tu es, es, es, es ton burn-out? Véritablement, est-ce que tu es, es, es, es ce que ton père dit, ta mère dit, puis les gens autour du feu ou au travers de ton travail disent de toi? Non, non. Tu es aussi ça, par contre. Tu es aussi ça. Et tout son contraire.